J'ai décidé d'acheter mes légumes dans une amap pour favoriser une agriculture paysanne. J'ai décidé de créer un achat groupé. On est environ une cinquantaine de personnes à se regrouper pour aller acheter ensemble auprès d'un paysan. Euh, des grosses quantités en fait à plusieurs chacun apporte les contacts qu'il connaît en producteur on favorise euh, dans nos choix des producteurs euh, locaux et bio on est directement euh, en lien avec le producteur il n'y a pas d'intermédiaire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 euh, avoir des réductions en termes de prix, donc ce qui nous permet de manger euh, sainement, euh, de savoir d'où vient aussi euh, ces d'où viennent ces produits et également de payer ça moins cher. Le fait d'avoir fait le choix aussi de rejoindre une AMAP, c'est euh, de pouvoir euh,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 Voilà donc ça c'est intéressant, ça a aussi du coup des contraintes, c'est qu'on bah, le panier on ne choisit pas vraiment ce qu'il y a dedans, on, on soutient l'agriculteur de ce qu'il a souhaité planter, ce qu'il a produit, ce qu'il a donné. J'avais besoin de savoir d'où mes légumes venaient, euh, par qui ils étaient cultivés, euh, de la manière dont ils étaient cultivés aussi. Et donc j'ai trouvé ce moyen en allant chaque semaine euh, acheter mon panier euh, à un producteur euh, à 800 mètres de chez moi. Ce que j'aime bien c'est le côté donnant-donnant. Ça m'apporte énormément et ça apporte aussi à la personne euh, en face de moi euh, à qui euh, j'apporte ma confiance euh, dans le fait qu'il va me nourrir et euh, que lui en plus... Euh, euh, n'est plus excroqué par le système capitaliste dans lequel on est voilà donc tous les deux ça participe l'agriculteur le paysan et moi on participe tous les deux à notre bien-être et ça c'est quand même super je suis en cohérence avec moi même quand je fais ces démarches de d'aller vers une nourriture plus saine plus simple et favoriser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 Euh, bah, comme je le disais, le fait d'aller dans une amap, on ne choisit pas ses légumes. Euh, donc euh, par exemple, eh ben, si on n'a pas, euh, c'est rare, mais parfois il va y avoir par exemple du chou l'hiver pendant plusieurs semaines. Et eh bien on, on décide du coup d'aller dans ce sens-là, puisque c'est effectivement ce qui, ce, qui est, ce qui est produit le maximum à cette période-là. Alors que euh, les consommations que j'avais avant, c'était je choisis ce que j'ai envie de manger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 donc peut-être que ça, au début, c'est pas forcément évident, mais ça fait partie du, de, de l'engagement. Le fait de ne pas prendre sa voiture toutes les semaines pour aller au supermarché, mais plutôt de faire des réserves, d'avoir euh, plusieurs kilos chez soi disponibles de lentilles, par exemple, euh, et de les avoir pour une durée de six mois. Donc c'est plutôt effectivement changer ses habitudes de consommation et changer ses habitudes alimentaires. Et le premier pas, parfois, n'est pas évident, puis après on s'y fait assez vite. Eh ben foncez, euh, ça apporte que du bon en termes de santé, en termes d'échange avec des personnes. Voilà, c'est quand même vachement plus sympa de, de régler son panier à quelqu'un, au producteur directement, puisqu'on va avoir un, un lien plutôt qu'à la caissière du coin dans, dans le supermarché qui n'a qui est totalement déconnecté, ce qui est vendu dans son magasin. Voilà donc en termes d'échange, de de proximité avec la nature, euh, d'économie aussi. Voilà, ça, ça apporte euh, que du bon. Là, ça me permet de, à la fois, ne plus aller dans les grandes surfaces donc, euh, et euh, également de me dire, euh, voilà, je me sens à nouveau connectée avec des choses très simples et qui sont la réalité. Les grandes surfaces, ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose qui est aberrant. Et je pense que c'est un réel engagement euh, pour, pour aussi euh, l'équilibre de notre planète qui ne peut plus continuer euh, comme ça.